bonjour à tous aujourd'hui je souhaite vous partager les étapes d'un projet immobilier lorsqu'on souhaite construire un habitat participatif car je rencontre bien souvent des personnes qui ne savent pas comment s'y prendre qui ne savent pas par où commencer donc je vais vous détailler l'ensemble de ces étapes et aller plus en profondeur dans la phase programme la première partie de la création d'un projet allez on y va Je suis Audrey Giquel, je vis depuis 10 ans dans un habitat participatif au nord de Lyon que j'ai cofondé. Je suis maintenant accompagnatrice de particuliers, de groupes qui souhaitent vivre ainsi et j'ai écrit un livre Les clés de l'habitat participatif, mes expériences du vivre ensemble aux éditions Yves Michel. Et puis j'anime cette chaîne YouTube. Nous allons donc voir les différentes étapes d'un projet immobilier. Ce que je vais vous présenter est tiré, adapté d'un très bon guide qui s'appelle le guide de l'autopromotion qui a été écrit par euh, Ecoquartier Strasbourg, une association euh, donc strasbourgeoise, et le CAUE du Barin. Et euh, voilà, du coup ce guide détaille toutes les étapes que je vais vous présenter, moi je vais les explorer assez vite. Un projet global a quatre grandes étapes, donc un projet euh, d'habitat participatif mais un projet immobilier de manière euh, classique. Il y a euh, tout d'abord la phase de programme. Donc le programme, c'est le moment où on va euh, dire ce qu'on souhaite, c'est le le moment où on pose le cahier des charges, euh, combien de logements, euh, où ça va se situer, euh, quels sont les espaces communs, etc. Donc je vais euh, revenir sur cette étape par la suite euh, pour bien vous le détailler. Ensuite vient la phase conception, donc c'est le moment où on va concevoir donc, euh, le, le bâtiment tel qu'on le souhaite sur la base du programme. Euh, c'est en général une étape qui est marquée par l'arrivée de l'architecte. Ensuite il y a la phase exécution, donc c'est la phase de l'action où on va soit rénover, soit construire. Et puis enfin, la phase de vivre ensemble. Donc, vous voyez que la flèche continue. Le but, c'est que ça dure. Mais cependant, la première année ou les voilà les premiers mois de vivre ensemble, il y a vraiment des choses très spécifiques à mettre en place euh, et qui sont importantes. Voilà, donc là, je vais vous présenter euh, toutes ces étapes, mais en allant surtout dans le détail de la phase programme. Alors, la phase programme qui dure... En gros, 8 à 12 mois, je donne ces durées à titre indicatif, euh, voilà, il est possible de faire moins, il est aussi tout à fait possible de faire plus, euh, évidemment, ça dépend des projets. Vous voyez sur le côté euh, que donc ce que je vais vous présenter, les différentes étapes sont euh, classées euh, par thématique, groupe, architecture, terrain, financier et juridique. Parce que vous allez voir que euh, le projet n'est pas linéaire, qu'il y a des choses qui peuvent se faire dans un certain ordre, mais il y a, voilà, pas, il y a plein de possibilités et ça dépend des projets. Euh, et je trouve ça intéressant d'avoir ce, ce mode de classification. En général, euh, un projet d'habitat participatif démarre par la création du groupe. Donc la création du groupe, c'est la définition des valeurs, la raison d'être, la charte, c'est aussi la construction du « nous ». Donc ça, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai déjà faites sur ces thématiques. Recherche du terrain, alors… Il peut arriver en fait que dans certains projets, le terrain arrive avant la création du groupe. Par exemple, si une commune souhaite dédier un foncier, un bâtiment, un terrain pour l'habitat participatif, dans ce cas-là, le terrain, le foncier arrivera avant même le groupe. Mais en général, c'est plutôt le groupe qui est là en priorité. Euh, donc le groupe euh, démarre par donc définition raison d'être valeur, la structuration, euh, la gouvernance, voilà donc il se constitue. Puis là il y a des étapes que j'ai mis en cercle parce que euh, ils sont pas forcément placés à cet endroit-là. Il y a en particulier donc le choix de l'accompagnement donc euh, très souvent un groupe euh, va faire appel à un accompagnateur soit de manière ponctuelle, soit de manière continue en général, quand il a trouvé le terrain, parce que là, il y a un vrai enjeu à avancer très vite. Mais cependant, si on est dans la configuration dont je vous parlais tout à l'heure, où c'est la commune qui dédie un terrain et qui va ensuite constituer un groupe, ou va lancer une dynamique de groupe, dans ce cas-là, l'accompagnateur peut arriver avant même le groupe. Et ça, c'est des choses que je fais parfois, et c'est la commune qui me finance pour lancer une dynamique de groupe, lancer une réunion d'information, à la suite de laquelle il y aura quelques personnes motivées et on pourra faire quelques réunions de lancement. voilà Le recrutement qui se fait assez vite et, et peut se faire en continu sur l'ensemble du projet. Ce qui se passe en général, c'est que le, le groupe se constitue et il y a un premier noyau euh, qui se crée, qui va euh, faire la définition des de valeurs, de la raison d'être, la gouvernance, de la structuration, ces premières étapes. Et le on va réfléchir à un processus de recrutement. Et on va lancer le, le recrutement par la suite. Donc, il y a, il y a souvent une, une petite phase où c'est un noyau dur qui, euh, qui définit et il y a assez peu d'entrées-sorties. Et puis célébration. Alors, je le mets là, mais en fait, l'idée c'est vraiment de célébrer chacune des étapes, de pouvoir célébrer, bah, évidemment, un terrain, de pouvoir célébrer le fait d'avoir une raison d'être, d'avoir une charte, d'avoir euh, voilà. On va célébrer à toutes les étapes. Donc voilà. Donc la première chose c'est vraiment le groupe et en parallèle, la recherche euh, de foncier, euh, voilà. Mais il y a des choses qu'on peut faire pendant qu'on est en train de chercher du foncier et qu'on n'a pas encore trouvé le foncier. Il y a en particulier la création de l'association. Donc, à quoi ça sert d'avoir une association créée euh, dès le départ Ça a plusieurs choses. Ça permet déjà d'avoir une entité juridique euh, qui représente le groupe et ça, c'est c'est pas rien, ça permet de pouvoir réserver des salles dans certaines communes, de pouvoir organiser des événements, voilà, donc il y a des salles qui sont prêtées aux associations. Ça permet aussi de, de structurer le groupe, de définir un nom, ça permet de, de se pencher sur la raison sociale de cette association et puis de mettre en place un système d'adhésion, de cotisation, et ça, euh, même si c'est pas grand-chose, même si c'est 10, 20 euros, certaines associations peuvent aussi faire en prix libre, de mettre de l'argent sur la table, ça permet de questionner l'engagement des membres, et c'est très intéressant, ça permet euh, bah, de faire partir ceux qui sont un peu là en touriste. La création de l'association, elle est aussi très importante, très intéressante au début du projet, parce qu'on va pouvoir signer un compromis très rapidement une association peut signer un compromis avec une clause de substitution, ce qui évite au groupe d'avoir tout de suite sa, sa structure juridique définitive pour bloquer un terrain. Voilà, si vous cherchez des terrains sur le bon coin et que vous avez peur que ça parte vite, bah vous pouvez assez rapidement signer un compromis avec une association. Et ça, c'est vraiment très intéressant. On peut également travailler sur le bilan des finances privées, même si on n'a pas le terrain. Le bilan des finances privées, c'est, euh, ok, on fait un tour de table, combien, euh, combien chacun a à mettre euh, combien on peut mettre après euh, vente d'un bien, combien on est capable de payer en, en, par mois en, en loyer ou en redevance. Donc voilà, ça, ça on peut facilement euh, faire ce tour de table, ce qui va permettre d'évaluer euh, quel est le budget du le budget du groupe. Après, si le groupe n'est pas au complet, si on n'est que la moitié du groupe, on peut faire des hypothèses sur les finances des prochains arrivants, voire même peut-être demander une certaine somme minimale pour chaque nouvel arrivant. Voilà, donc avec ces données-là, on va pouvoir chercher un terrain dans le budget qu'on se donne. Euh, on peut également euh, réfléchir au pré-programme et plus particulièrement la définition des espaces communs et des espaces privés. Donc, quel espace privé chacun a besoin A priori, ça, il n'y a pas beaucoup de discussions à avoir au sein du groupe. Mais au niveau des espaces communs, il y a des discussions à avoir à discuter. Donc là, euh, moi, la manière dont j'accompagne les groupes sur la définition des espaces communs, c'est de repartir des fonctions. Euh, donc, de plutôt lister les fonctions qu'on souhaite mutualiser. Et euh, ensuite de voir comment elles peuvent se regrouper dans des pièces. Euh, parce que ben, quand on parle d'une bibliothèque, par exemple, en fait, une bibliothèque, est-ce que c'est un lieu de stockage de livres Est-ce que c'est un lieu où on va lire des livres Est-ce que la bibliothèque peut être aussi un lieu, je ne sais pas, où on joue de la musique Je vais vous donner un exemple. Dans, dans mon habitat, euh, mon bureau professionnel est situé dans une chambre d'amis parce que c'est tout à fait compatible de recevoir des amis qui viennent les soirs et les week-ends avec le fait de travailler en journée, en semaine. Voilà, Mais ça reste la priorité sur la chambre d'amis et si quelqu'un utilise la chambre d'amis, dans ce cas-là, je, je n'y suis pas. Ensuite, on peut discuter du cahier des charges juridiques. Alors, j'ai fait toute une vidéo sur les montages juridiques avec Joris Danton euh, où j'explique euh, en détail ce cahier des charges et les différents montages juridiques. Le principe de faire un cahier des charges, euh, c'est de répondre à un certain nombre de questions qui ne sont pas du tout des questions... Euh, de juristes, euh, c'est du genre euh, « Quel est votre rapport à la propriété ?»« Quel est votre rapport à la non-spéculation »« euh, Comment souhaitez-vous gérer les entrées-sorties »« Quel type de gouvernance etc. ?» etc. Donc ça, ce sont des questions que, qui sont structurantes pour le groupe et qui sont très intéressantes de se poser assez tôt. Et comme vous le voyez, il n'y a pas non plus besoin d'avoir euh, défini le foncier euh, pour euh, pouvoir se poser ces questions. Et c'est de ces questions que va découler ensuite le type de montage juridique. Donc une fois que vous avez répondu à ces questions… Là on est dans l'hypothèse que maintenant vous avez trouvé le terrain, vous pouvez aller chercher un notaire qui soit un notaire un peu compétent, ouvert à des montages juridiques un peu spéciaux, même si les montages juridiques, que ce soit SCI, SCIA, copropriété, euh, voilà, le notaire connaîtra, il connaîtra beaucoup moins les sociétés commerciales, hein, de ce type SAS coopérative. S'il est intéressé par euh, intellectuellement par cette démarche, dans ce cas-là, il pourra euh, bien vous aider. S'il est plutôt fermé sur des montages qu'il connaît et qu'il ne comprend pas la philosophie de l'habitat participatif qui met plus en avant la propriété collective que l'individu, ça sera compliqué. Voilà, donc peut-être qu'il faudra prendre un peu de temps pour choisir votre notaire. Un peu parallèlement, donc on a le terrain, on va pouvoir faire une étude de faisabilité sur le terrain, c'est-à-dire quelle capacité ce terrain peut accueillir, donc dans le cas d'une construction, mais dans le cas d'une rénovation, ça peut être aussi bah, cette grande bâtisse, combien d'appartements on peut faire dedans, et en parallèle, l'évaluation des dépenses. Donc, voilà, combien ça va nous coûter de rénover, de construire ce qu'on souhaite y construire. Donc là, il y a un, il y a un travail assez technique qui... qui il faut mieux, en tout cas, l'étude de faisabilité qui peut être fait par un architecte. Il faut compter environ 500 000 euros pour ce genre d'étude. Un accompagnateur d'habitat participatif peut également le faire. Donc là, on est vraiment sur des des grosses louches, hein. on n'est évidemment pas sur quelque chose de très précis, on n'est pas encore sur des plans précis, on ne sait pas exactement ce qu'on va y faire, mais on est sur une première évaluation de ce que ça va être. Et du coup, au regard de l'évaluation des dépenses et du bilan des finances privées, on va pouvoir aller vers une synthèse financière. Euh, donc là, cette synthèse financière, elle va permettre de dire bah, est-ce qu'on peut se financer ce projet Et il va y avoir du coup des allers-retours avec le programme architectural. Donc le programme architectural, c'est une manière de faire évoluer le pré-programme en lien avec la synthèse financière. Et puis on va aller euh, y mettre des éléments plus précis. Donc le programme, c'est à la fois euh, les espaces privés, les espaces communs, mais également des précisions, par exemple sur euh, la luminosité, sur euh, la dimension écologique du bâtiment. On rédige euh, à l'écrit ce qu'on souhaite. C'est un peu la, la lettre au Père Noël de notre habitat participatif. Et avec la synthèse financière, bah, ça permet de voir est-ce qu'on est capable de se le payer et on va peut-être revoir à la baisse certaines ambitions. À la suite de ça, donc le programme architectural est, étant défini, la synthèse financière étant est, est en faite, on va pouvoir choisir la structure juridique. On, on, on peut à l'avance avoir des orientations, mais il faut bien voir qu'un montage juridique permet de dire comment on va financer le projet. Et Du coup, c'est important voilà, à cette étape de d'aller vers ça. Vous voyez que ce sont les étapes vraiment importantes de cette phase, le programme, la synthèse financière et la structure juridique. Et une fois qu'on a fait tout ça, bah, on est prêt à signer la promesse de vente. Maintenant, on peut passer en phase conception. Donc là, je vous le dévoile d'un coup. On va euh, aller un peu explorer rapidement. Mais euh, ce qu'il faut bien voir dans cette phase conception, c'est que la, la, la ligne qui mène cette phase, c'est la ligne architecture. Hein, c'est l'arrivée de l'architecte, qu'on appelle aussi... Euh, la maîtrise d'œuvre, donc l'équipe de maîtrise d'œuvre est composée d'un architecte, de bureau d'études, de bureau de contrôle. Voilà, ça, ça dépend en fait de la taille du projet, mais à minima, voilà, c'est vraiment l'architecte qui va mener ce, ce, ce projet architectural. Et puis il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape esquisse, APS, APD, Pro. Donc là, APS, on est sur avant projet sommaire, APD avant projet détaillé. Et pro signifie projet on est sur en gros un, un entonnoir c'est à dire que on ne va pas euh, dès le démarrage définir euh, la couleur du carrelage de la salle de bain on est euh, d'abord sur poser euh, les grosses masses c'est à dire euh, où vont s'implanter les bâtiments dans la parcelle ensuite on va travailler sur les façades on va travailler sur voilà des gros volumes l'APS on va commencer à rentrer un peu à l'intérieur et définir les appartements mais sous forme de, de, de cage à lapin, hein, des voilà des gros blocs on va pouvoir déjà commencer à réfléchir aussi à la manière dont vont plomber les, les, les colonnes techniques, etc. Voilà, Donc il y a des réflexions sur les intérieurs, mais qui sont assez grossières. Et puis ensuite, l'APD va permettre de rentrer un peu plus dans le détail des intérieurs, des aménagements intérieurs, et puis pour aller jusqu'à une définition des types de matériaux, des, cou des couleurs, des, voilà, du, du mode de, de, de revêtement mural au sol, etc. Un autre point très important de cette phase conception, donc nous avons signé le compromis et on va déposer le permis de construire une fois qu'on a fait la phase esquisse, APS, et voire même un petit peu d'APD. Ça, c'est l'architecte qui le mène en général. Le permis de construire met trois à six mois pour être purgé. Pendant ce temps-là, le groupe va pouvoir travailler sur la phase APD. Et une fois qu'il est purgé, bah, c'est bon, on va pouvoir euh, enfin signer euh, l'acte de vente euh, définitif. En général, dans la signature de compromis, on met des clauses suspensives. Des clauses suspensives, c'est des clauses qui permettent de, de ne pas acheter le bien euh, si on n'arrive pas à lever ces clauses. Donc, il y a deux clauses très importantes qui sont très généralement posées. C'est la clause d'obtention du permis de construire, c'est-à-dire pouvoir être assuré de pouvoir faire ce qu'on veut y faire, et la clause suspensive sur l'obtention d'un prêt bancaire si vous avez besoin d'un recours au prêt bancaire. Ces, ces clauses suspensives permettent de sécuriser le groupe et c'est pour ça que l'achat du bien se fait une fois que toutes ces étapes de conception sont faites. Cependant, vous pouvez parfaitement, si vous avez peur que le bien euh, partent et que vous échappent et que vous n'avez pas peur de la prise de risque, ça peut arriver d'acheter le terrain sans clause suspensive d'obtention de permis de construire et dans ce cas-là, vous l'achetez rapidement et vous faites ensuite la démarche de conception. Mais si vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas faire ce que vous avez envie de faire, vous ne pouvez pas mettre le nombre de places de parking qui est demandé ou des choses comme ça, et bien ça peut être problématique et donc, il y, a, il y a un certain risque. Voilà, je ne vais pas trop aller dans le détail au niveau financier. Donc, je vous disais, il y a l'emprunt. Euh, en fonction des types de montage, on peut avoir une détermination de la valeur des lots. Ça, c'est si on est en montage type copropriété ou SCIA. Évidemment, on va faire le montage de la structure juridique. Je vous disais que la signature de compromis peut se faire avec l'association. Euh, on peut déjà avoir le montage juridique fait, mais on peut euh, profiter de la du temps entre la signature de compromis et l'acte de vente pour euh, monter la structure euh, définitive. Et puis, au niveau des groupes, du groupe, eh ben, ce sont, euh, voilà, il y a la montée en compétences. Donc, évidemment, le groupe va se faire embarquer dans euh, ce projet architectural qui va être mené par euh, l'architecte en général. En parallèle, il va euh, recruter euh, du monde. En général, le groupe n'est pas au complet. Et puis, il va y avoir toute l'organisation, la communication. Euh, Je n'ai pas mis là, mais il y a également euh, préserver le « nous hein. ». Je disais là, dans la vidéo sur le « nous » que c'est… Voilà, quelque chose qu'il faut vraiment entretenir, donc euh, poursuivre de faire euh, des jeux, euh, des temps conviviaux, euh, des, des temps d'échange authentique, etc., euh, faut vraiment faire attention de ne pas se laisser embarquer dans cette phase conception, dans trop de techniques. Il euh, y a souvent beaucoup de choses à discuter. Vous allez euh, discuter d'à la fois euh, quel type de matériaux est-ce qu'on met des panneaux solaires. C'est des moments qui sont intenses, qui sont palpitants parce qu'on rentre vraiment dans le concret du projet. Mais euh, attention, attention à préserver le « nous », à garder euh, du lien, de la convivialité, des échanges, du rire, du jeu, etc. La phase d'exécution est tournée principalement autour du, du suivi de chantier. Hein. Donc là, on est dans la phase euh, soit de, de construction, soit de rénovation, avec euh, une passation des marchés. Donc là, ça va dépendre cette phase d'exécution, elle implique plus ou moins le groupe en fonction si vous êtes en autopromotion ou si vous avez délégué la construction à un constructeur, à un contractant général, à un bailleur social, etc. En parallèle énormément de choses au niveau des assurances, des déclarations de débuts de chantier, etc. Et puis des appels de fonds et de la gestion de la facturation des entreprises. Au niveau du groupe, euh, il peut y avoir donc une montée en compétence sur le suivi de chantier, ça dépend de son implication. Et puis c'est la phase où on va commencer à se projeter dans le vivre ensemble et commencer à se projeter dans la gestion du vivre ensemble. Voilà, donc avec. Euh euh, Peut-être commencer à mettre en place euh, les baux, euh, si vous êtes, s'il y a des locations ou alors euh, les redevances, euh, voilà, euh, élire le gérant, etc. Donc, il y, y a un certain nombre de choses à, à préparer. Et puis la dernière phase, la phase de vivre ensemble. Euh, donc là, je vous disais, c'est si vous êtes en, en construction ou dans une rénovation lourde, euh, il y a des choses en particulier le, sur la garantie de parfait achèvement qui est la première année, la dommage ouvrage qui est sur 10 ans. Mais la, la première année, c'est vraiment là où on va euh, voir s'il y a des malfaçons dans les, la construction, dans la rénovation et qu'on va pouvoir se retourner vers les entreprises pour leur dire de réintervenir. Donc, euh, c'est vraiment des choses qui sont importantes à faire la première année et qui vont euh, peu à peu déboucher sur la levée des retenues de garantie. Euh, voilà, donc ça, c'est des choses assez classiques dans les chantiers. Et au niveau du vivre-ensemble, eh ben, voilà, on va mettre en place, mise en place du vivre-ensemble, des espaces communs euh, et de la gestion, des entrées-sorties. Donc, on va avoir une gestion qui va être un peu différente de celle qui était en phase-projet. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des éléments de réponse pour vous aider à construire votre projet d'habitat participatif. N'hésitez pas à liker, me laisser des commentaires et puis à vous abonner. Il se trouve que, comme vous pouvez peut-être déjà le voir, je ne poste pas souvent de vidéos tous les 3-4 mois, mais j'essaie qu'elles soient qualitatives. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre à chaque fois que j'en publie une. Je vous dis à très bientôt et bonne suite dans vos projets. Au revoir